et bienvenue sur ma chaîne youtube so fresh indiette abordons ensemble quelles sont les quatre grandes règles de l'équilibre alimentaire du végétarien règle numéro 1, il faut un petit déjeuner complet qui apporte par exemple une tasse de lait d'amande un yaourt avec une cuillère à soupe de graines de chia une tranche de pain complet beurré et une tranche de pain avec par exemple de la pâte d'amande à tartiner une clémentine et deux abricots secs. Deuxième grande règle, avoir au moins une collation dans la journée. Une collation qui contiendra par exemple une poignée d'oléagineux ou de fruits secs avec une tranche de pain complet avec du fromage dessus. Ou alors une collation avec un yaourt et des flocons d'avoine. La troisième grande règle, c'est de consommer des œufs au moins trois fois par semaine. La quatrième grande règle, c'est d'avoir une assiette parfaitement équilibré, qui contient un végétal riche en protéines comme du soja sous forme de tofu ou de steak ou alors un légume sec ou alors un petit pois ou du maïs avec un produit céréalier comme pâtes, quinoa ou de la pomme de terre un légume, un fruit dont au moins un des deux qui soit cru, une cuillère à soupe de graines graines de sésame, tournesol ou chia ou alors une cuillère à soupe d'oléagineux, noix, noisettes, etc. Ou une cuillère à soupe de germes de blé. Voilà, j'espère que cette vidéo synthétique vous aidera à équilibrer votre alimentation si vous êtes végétarien. Ou à vous rassurer si vous avez envie de devenir végétarien. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker en cliquant sur le pouce levé. Et à la partager autour de vous. Et en attendant, régalez-vous bien yeah